On va dire, si je parle pas pour ma paroisse, si on rémigre tout le monde, euh, y compris euh, euh, les, les mecs qui ont, des, qui ont 17 euh, qui ont des condamnations judiciaires à 10 ans, des, des petits Algériens, etc. Si on rémigre tout le monde, tout le monde, et qu'on laisse un pays, euh, la France, à 100% blanc, moi je me sacrifie, y a pas de problème, pour que la France redevienne la France. Y a, y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des gens qui te disent « ouais, la France c'est la terre des blancs, et l'Europe plus largement ». Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses Et historiquement, ils ont raison. Euh, L'Europe a été façonnée par des Blancs depuis... Depuis le temps qu'on... qu'on... qu'on qu connaît. Euh, les Romains étaient des Blancs, les Celtes l'étaient, les, les... Francs l'étaient. Ils ont fait... Ils ont fait l'Europe, ils ont fait la France. La France, c'est un pays blanc, euh, Fait par des Blancs, pour des Blancs. Maintenant, s'il y a 2, 2 3 d'extra-européens de, euh, qui respectent la culture, qui... qui... qui, qui savent la chance qu'ils ont d'être en Europe, Bon, je pense pas que ce sera, ce sera un problème. Le souci, c'est que là, on, est, on a des ah ouais, dizaines a des de milliers, guerre, quoi. C'est ça le guerre, souci. La guerre, la guerre. Donc, par exemple, il faut le rémigrer, lui, par exemple. Lui, par exemple. <rire> et, et, et je pourrais le faire moi-même. Il n'y a pas de problème.